Le temps est maintenant venu pour les déclarations des députés. Député de Scarborough-Southwest. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, donc euh, euh, les, les cigarettes le euh, vapotage et puis les cigarettes électroniques gagnent de la popularité à travers le monde. Au début, euh, c'était mis en marché euh, pour euh, des fumeurs indiens. De plus en plus de jeunes gens euh, prennent euh, le vapotage, euh, à savoir euh, s'ils si étaient fumeurs ou pas dans le passé. Euh, les intervenants, les parties prenantes euh, du public euh, ont été préoccupés que c'est une nouvelle façon euh, d'être de passer à l'addiction à l'indication, la euh, l'ingrédient actif dans les cigarettes. En 2018, peu après l'élection marocaine, le gouvernement conservateur, dans les règles de règlement, a permis la publicité pour le vapotage et la cigarette électronique dans les stations service et dans les petits commerces, en dépit du fait que les experts avaient déclaré que c'était nocif. Alors maintenant, le gouvernement fait un recul après avoir fait un mauvais geste en dénonçant la vente et la publicité pour les produits de vapotage. Ce sera retiré d'ici l'automne de l'an prochain. Tout en déminant la publicité dans les points de vente, c'est une, une bonne étape dans la bonne direction. On devrait aller plus loin. Mes collègues députés de Nicolette ont présenté un, un projet de loi d'intérêt privé pour demander une réglementation accrue pour le vapotage, notamment que l'on bannisse entièrement les. les les, les parfums les, les saveurs pour les cigarettes électroniques, le vapotage, c'est un nouveau phénomène. Et les effets à long terme ne sont pas encore connus. Simplement, nous n'avons pas euh, suffisamment d'informations pour permettre une telle publicité. Alors, nous demandons au gouvernement de prendre une approche éclairée à ce problème et de s'assurer que l'on garde le vapotage hors des, des jeunes. Merci. Merci. Déclaration député, de député de Richmond Hill. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, samedi, j'ai été de ça de ça très ému d'être présenté à un deuxième projet de Spotlight 2019 qui a été organisé par Joy Being Ambition, la communauté à travers l'Europe pour beaucoup et Chance. Il s'agit donc d'un documentaire de Hong Kong, Ma voix, ce que j'aime, et c'est ça a été mis en scène par Ruby Young, gagnant d'Oscar. Alors, le succès, non seulement c'était pas un, seulement un bon film, mais la façon dont ça a été présenté qui a touché l'auditoire et moi, entre autres. Alors Grâce au système, système d'écouteurs sans fil, le film a été communiqué avec des gens qui ont handicapé sur le plan auditif. Des talents jeunes à travers de l'Europe ont présenté la vie et la description de leur vie. Ça a, été, ça a été offert, on m'a offert des verres pour me montrer comment les gens handicapés visuels auraient perdu. Alors, après le spectacle, après le film, l'auditoire était en larmes parce que la description de l'auditoire leur a permis de bénéficier. Euh, avec leurs personnes aimées. Cette expérience a également ça a touché les jeunes bénévoles d'à travers l'Europe. Et aussi ils ont apprécié ce qu'ils ont et comment c'est très important d'appuyer les gens qui, euh, qui sont les plus visés. Merci à, au projet Spotlight. Déclaration, euh, donc, euh, député de l'Université Russell. Alors, merci, monsieur, monsieur le Président. Aujourd'hui, euh, les enseignants euh, du secondaire sont en grève pour lutter euh, de, euh, de l'avenir euh, de nos enfants. Cette stratégie du gouvernement essaie euh, de euh, forcer, d'imposer euh, ces coupures euh, budgétaires. Les parents sont avec les enseignants. Les parents dans ma circonscription étaient ensemble pour former un groupe euh, dans le réseau euh, de euh, de, du quartier Ouest. J'ai rencontré les membres et ils voulaient être ici à à Queen's Park aujourd'hui. Voici ce que cela dit. Aujourd'hui, donc, il devrait être très clair que les parents et les familles ne vont pas abandonner et ne vont pas reculer jusqu'à ce que le gouvernement renverse toutes les coupures qui ont été faites au système de l'éducation. Hier soir, une centaine de parents et de membres de la communauté se sont rassemblés devant le Sheraton, où le faisceau, l'étiquette de négociation, négociation attendu toute la journée pour que l'équipe du gouvernement se présente. Alors, devinez quoi? Ils ne se sont pas présentés. Alors, pour mettre fin à l'apprentissage électronique. Nous savons que les enseignants sont du côté des parents. Je vais vous dire ceci, nous sommes unis et on ne peut pas être divisé. Alors, nous sommes très fiers d'appuyer aussi les parents, de se tenir debout pour les enfants. Nous allons maintenir la pression jusqu'à ce qu'un accord juste qui renverse les coupures à l'éducation et respecte nos enfants et au travers de l'éducation en titre de parent. Je suis fier de me tenir debout avec les enseignants pour les enfants et pour le réseau des parents du quartier Ouest. Je vous encourage à faire la même chose. Merci. Merci. Déclaration de député et député de Scarborough, Edging Court. Euh, bonjour, Monsieur le Président. Alors, je prends la parole ici aujourd'hui pour euh, parler du soutien de notre gouvernement pour investir dans l'infrastructure ontarienne. En particulier, je veux mentionner euh, le processus récent qui permet aux organisations communautaires euh, de faire une demande de financement grâce à, à, au programme d'infrastructures du Canada, communauté, culture et récréation ceci permet aux organisations dans mon comté de Scarborough à Jane Court de faire une demande de financement pour demander en fait pour s'assurer que la communauté est un excellent endroit pour vivre et surtout j'aimerais re reconnaître le YMCA et centre Toronto pour avoir dépassé beaucoup de temps de planification et aussi de bâtir le centre communautaire de Bridletown. Town une fois que terminé ce projet aura des grands avantages et pour les familles dans Scarborough à Par ailleurs, j'ai aussi appuyé le centre communautaire arménien, le centre chinois tamoul, Chinois, association provinciale du Canada et soin d'abord dans le processus de faire la demande dans ce programme. Je sais qu'ils ont soumis d'excellentes demandes qui auront des grands avantages pour les familles de la région de Scarborough. Je suis impatient de voir tous les projets en arriver à être terminés dans l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Déclaration. Alors, député de beaches sur je vous présente Cindy Shoot et aussi son fils qu'elle appelle Sweet Eaton. Il a sept ans et puis, bon, elle est une mère célibataire. dans York il y a près d'un an, La veille d'une d'une d'une vacance, elle a apporté ses filles, Stephen et une tumeur au cerveau qui s'est répandue directement à son épiderme. La vie a été renversée. Dans un mois, Cindy est devenue une intervenante pour un meilleur traitement pour le cancer des enfants, pour plus de financement pour la recherche du cancer pour des machines de thérapie, de façon à ce que les enfants ne soient pas obligés d'aller aux États-Unis comme l'État été obligé de le faire pour éviter les effets secondaires. Le Cindy a eu beaucoup de chance. Elle a un emploi syndiqué qui lui permet de prendre des jours de congé pour s'occuper de sa soeur, mais sans le financement communautaire en ligne, elle n'aura pas été capable de le faire. Le gouvernement doit entendre, écouter et de faire davantage pour appuyer les enfants eh, qui ont le cancer à leur famille. Le cancer, c'est suffisamment ça, sans être obligé euh, de euh, s'inquiéter, de maintenir un toit et de la nourriture euh, sur la table. Ethan, eh, qui a toujours conservé son beau sourire et eh, qui a été si brave, il doit commencer euh, sa dernière, son dernier siècle de chimio euh, lundi prochain. Alors, avec la période des fêtes, je vous demande tous d'envoyer les prières et de l'amour à Sweet Ethan et Cindy. Eh, on espère que la l'année prochaine sera plus agréable et plus heureuse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour euh, député euh, de Paris de alors je suis ici aujourd'hui, nous approchons de la période des fêtes pour rappeler aux citoyens de Paris de mescoca aussi à tous les intérêts de l'importance de faire des achats euh, locaux. C'est surtout vrai dans les petites communautés comme les villes et villages de ma circonscription d'acheter les cadeaux de Noël dans les magasins locaux, les manufactures, les artistes appuient des emplois dans la ville sa propre ville. Alors, c'est une excellente idée d'appuyer ceci en faisant des achats d'un emplois pour acheter des candelles. Richard Candle a fermé ses portes après un feu, mais donc, ils attendent d'avoir bâti une nouvelle ont une, nouvelle, une nouvelle, un nouveau magasin sur la rue Manitoba, en achetant aussi de la nourriture pour encourager les fermiers locaux dans Huntsville et aussi dans le lake Muskoka et aussi le vignoble de Bala. Alors, donc, bien sûr, je veux qu'on félicite aussi d'avoir l'excellence dans l'innovation, dans la réalisation des entreprises. Il s'agit d'un prix prestigieux de la Chambre de commerce de l'Ontario d'acheter le local, le, le, le, le, le, le, le, le, le sirop d'érable. Aussi. Donc, on a gagné plusieurs prix des producteurs et je veux saisir l'occasion aussi de féliciter Mike et Sir Plackerton de Lawrence d'avoir gagné deux prix pour leur d'érable à la foire d'hiver, notamment John David Easton, le championnat. Alors ces prix, enfin ces entreprises qui ont gagné des prix démontrent la haute qualité des produits produits dans notre cours que vous achetez de la nourriture, des décorations, des cadeaux. J'encourage tout le monde de donner le cadeau à votre communauté d'acheter local. Alors acheter local dans votre communauté. Merci. Euh, déclaration des membres. Député de Timmins. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, je vais dire que malheureusement, donc, le gouvernement a décidé de ne pas prendre les négociations au sérieux lorsque l'on pense à ce qui se produit aujourd'hui avec la négociation des enseignants à travers la province. Le gouvernement a été très clair. Dès le départ, ils ont décidé qu'ils voulaient avoir un combat avec les enseignants et les syndicats des enseignants pour faire avancer le programme qu'ils ont. Et malheureusement, les gens qui y sont pris, euh, sûr, entre les deux, euh, dans euh, la ligne de tir, ce sont sont les parents et les étudiants. Je crois que c'est dommage, Monsieur le Président. Nous avons une responsabilité à titre de députés des deux côtés de la Chambre. Le gouvernement devrait prendre ça au sérieux, aussi d'être en mesure de résoudre ces questions-là. Le gouvernement a essayé de dire, donc, oh, bon, ce sont les syndicats et, et les enseignants qui uh, intensifient le tout qui parlé, se produit. Mais lorsqu'on regarde ce qui se produit, vraiment, le gouvernement a dit nous voulons accroître le nombre de classes d'étudiants qui enseignant d'enseigner sans étudiants. On va faire l'apprentissage électronique et on va croître la taille des classes. Comment vous attendez-vous? Donc, d'abord, à ce que les élèves et les parents aussi puissent répondre à cela. Je ne crois pas qu'ils sont très heureux. Alors, les étudiants, les élèves ne veulent pas de classes qui sont plus, une taille plus élevée. Ils ne sont pas intéressés dans l'ensemble à faire de l'apprentissage électronique. Lorsqu'on passe au Paris, ils savent très bien que c'est n'est pas une bonne chose pour leurs enfants. Et, et les enseignants sur ce ligne de piquetage ici aujourd'hui, pour essayer de préserver un système public d'éducation qui dessert la province, qui l'a fait, bien fait dans le passé Et je pense que le gouvernement doit bien comprendre et qu'elle a la responsabilité de s'assurer qu'elle préserve le système également. Ensuite, le député de Peterborough, Kawatha. Merci, Monsieur le Président. Alors, depuis 1932... Euh, donc, la, la coupe MEN a, a été accordée pour euh, la crosse. Alors, donc c'est valorisé euh, donc 175 000 C'est ça que ça vaut pour remplacer cette coupe. Alors, donc la résidence permanente euh, dans le temple de la renommée et de euh, la crosse. En septembre 2019, j'ai annoncé que les Lakers de Peterborough avaient donc franchi, donc ils avaient gagné leur 16e coupe MEN pour euh, arriver avec New Westminster, le meilleur gagnant des championnats au Canada. Alors aujourd'hui, je prends la parole pour affirmer la chambre qu'en septembre dernier, les Lakers de Peterborough ont fait quelque chose qui n'a été fait que seulement deux fois dans le passé dans notre pays, dans l'histoire de la Grosse. Ils ont gagné un troisième consécutif championnat. Et maintenant, ils sont les seuls à être la franchise qui a gagné le plus dans l'histoire de la course au Canada. C'est seulement la troisième fois dans l'histoire du Canada que la franchise a gagné trois coupes consécutives, en fait des championnats. Alors je suis certain que tout le monde ici veut savoir qui sont les autres organisations, quelles étaient-elles. Alors, plus récemment, en 1984, 1985 et 1986, les franchises des six nations de mon collègue ici, alors, de, de le comté de mon collègue, ont gagné trois championnats. La seule autre franchise qui a gagné trois championnats consécutifs. Attendez. Ma propre communauté de Peterborough en 1950, 1951 et Alors c'est le record quatre fois en 1954, depuis que la Coupe man revient en Ontario cette année. Je suis enthousiaste pour une quatrième fois entre 2020. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Okay. Député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour prendre la parole et aussi de mettre à jour les comités de Kitchener-Conestoga comment les, les, les, le gouvernement fait une différence pour les résidents de Waterloo. Le progrès qui n'aura pas été possible grâce à un partenariat très fort entre le gouvernement et nos administrations municipales locales. Alors, notre relation a toujours été une grande priorité pour moi et je veux reconnaître que Barry. Avec Les John Sandy Chance et les maires de Kitchener et aussi respectivement aussi euh, président Ken Rubin pour le temps et le dialogue constructif sur des éléments clés depuis mon élection. Avec leur aide, le gouvernement a fait avancer les intérêts de la région de Waterloo en créant des emplois, en prenant des investissements clés et faire avancer les soins pour les gens qui en ont plus besoin. Nous avons fait des progrès très importants sur des initiatives clés, notamment de permettre des appels d'offres pour des projets de construction de protéger les services d'incendie en éliminant la discrimination contre les bénévoles, en approuvant hein, toute une gamme de, de projets d'infrastructures de transport en commun grâce à ICIP et d'accroître les maisons pour personnes âgées en donnant le feu vert à l'École Saint-Boniface et aussi, bon, M. le Président, l'expansion au service du Gold Trim pour nous rapprocher euh, des euh, circulations dans les deux sens. Je suis impatient de maintenir ce partenariat que l'on bâtit, autour l'année précédente, de ma façon à maintenir la région de comme de étant des meilleures communautés pour grandir et prospérer. Merci. Alors, ceci conclut le temps pour la déclaration cet après-midi. Alors, le rapport par les comités euh,